Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de la saison 2 de Corsair TV. Pour cet épisode, nous nous trouvons exceptionnellement dans le centre d'entreprise Euclide qui abrite les studios des Corsair et ici plus précisément dans la cafétéria, le lieu de formation des stagiaires de l'ASBL ID53. Ici, tous les jours, les stagiaires commis de cuisine préparent et servent des dizaines de repas à un prix très démocratique. Après le portrait d'une stagiaire en commis de cuisine, nous découvrirons les présentateurs du mois qui sont eux stagiaires en travaux de bureau lors d'un débat sur la question du travail. Bon, j'ai faim, alors je m'assois. Merci. Bon appétit. Merci. Ensuite, Valentin vous expliquera ce que signifie le mot aquaponie et nous montrons dans un bus de la Stib pour jouer la comédie. En cette période d'élection communale, des jeunes rassemblés par la Ligue des droits de l'homme s'initieront sous vos yeux à la politique. Et puis comme dessert, parce que j'aime bien les desserts, Marc Vella jouera du piano pour vous sur la place Lemens.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 Pas mal de formations. Je connais déjà trois. Je sais qu'il y a l'informatique et aide, aide à personne. Et il y a comme des salles, comme de cuisines. Hachet ah, préparé, c'est bien. Maintenant, il faut mettre encore du fil. Oui. Nous aussi, nous sommes des stagiaires d'ID53, mais en bureautique. Après avoir vu le portrait de Balkissa, nous avons participé à un débat sur le thème du travail.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 La urbaine est une agriculture basée sur l'épuration d'eau d'aquarium. Cela permet de cultiver les fruits et légumes sans terre. Expérience. Oh, Voici mets dans les petits pots en verre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 Là où il y a le fil, le fil jaune. Okay. À l'occasion de la fête du quartier maritime à Moulimbek, l'ASBL Objectif a organisé une action de prévention. Le but est de créer des contacts entre les passagers et les chauffeurs de transport en commun. Découvrez cette action dans le reportage qui suit.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 Des, des trucs comme ça. Ah, on arrête de boucler tout le monde hein. Oh là Pépé. Ah, mais je suis vieux. Oh Pépé, oh, pépé. pas de problème ça hein, il y a pas de boue qui est de vieux hein. Ouais, aïe, aïe, aïe, aïe. je m'assois. Bah non, moi je suis déjà assis là. Je suis, je suis vieux. Bah et alors, je m'en fous. Pareil, je suis vieux monsieur, je m'assois. <rire> donc voilà, c'est terminé. Merci à tous. Ouais. On peut applaudir les comédiens les comédiennes. Ouais, Vous allez me voir à la sortie donc voilà pour la fin. En Belgique, nous sommes en période électorale. À cette occasion, la Ligue des droits de l'homme organisait des joutes verbales avec deux jeunes.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 Ok, merci beaucoup, bon boulot. Ce vendredi 28 septembre, le pianiste Vela a joué et fait participer le public à un concert à la place Les Metz. D'ailleurs, j'y étais et c'était super.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 Voilà une belle image de la place Lemens et sur cette dernière note, je vous dis au revoir et à la prochaine sur Corsair TV.